Donc, euh, mon intention pédagogique était d'illustrer les causes des rébellions des patriotes en 1837-38. Euh, pour ça, j'ai utilisé une application qui s'appelle Sketch euh, pour faire un croquis notes euh, La première période, c'était un peu pour s'approprier l'application. Alors, on a, on a relié les informations au, aux transformations économiques du Bas-Canada, donc la fourrure, le bois. La deuxième période, j'ai utilisé le, aussi dossier le documentaire Les causes des rébellions des patriotes. Il y avait à remplir un tableau. Et la troisième période, ils ont utilisé l'application Sketch pour illustrer à leur synthèse autant des causes socio-économiques que les causes politiques est ouais, très facile à utiliser. Dans le fond, tu as comme euh, le crayon pour, euh, tu commences par dessiner, puis après ça, tu peux mettre de la couleur avec euh, un autre. On peut même couper nos dessins, les rapetisser, on peut écrire. C'est quand même simple à utiliser. L'histoire, c'est très intéressant. Ça peut être aussi très long. Les élèves travaillent beaucoup avec les dossiers documentaires. Puis ça, je trouvais ça intéressant de varier à la place de faire une question en développement, d'aller d'illustrer. Euh, J'ai remar remarqué aussi qu'on est capable d'aller chercher certains euh, élèves qui, euh, généralement, sont un peu moins motivés à réussir une question de développement. Des fois, ils ont plus de difficultés en français, etc. Donc, là, c'est vraiment d'acquérir ou plutôt de, de, de s'approprier la matière euh, en illustrant. Mettons que le 92, on ne s'en souvient plus que c'est 92 résolutions. Que, exemple, tu regardes ici. Moi, ouais, ça, ça pourrait être un bon, un bon, un bon élément. Tu sais, tu es, es encore sur le réflexe d'écrire. Mais si je te demandais de, de dessiner, comment tu pourrais le dessiner à la place Tu avais le petit euh, fermier qui, lui, n'a pas l'air euh, content parce qu'il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de récoltes En force de la crise agricole, là, parce qu'il y avait trop de surexploitation. Papineau qui, qui présente les 92 résolutions aux, aux habitants du Bas-Canada. Puis ici, c'est les 92 résolutions envoyées à Londres. Puis ici, c'est Russell qui, qui refuse dans le fond. Non, j'aime mieux dessiner. Pourquoi? Euh, bien, je trouve que c'est plus facile. Je cherche moins mes mots. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social.